Voilà, on est sur Saint-Giléo, dans la commune de Saint-Paul. On a une petite exploitation de 3,5 hectares à peu près. On est actuellement cancanier seulement. Pour l'instant, par la suite, on a, a l'idée de, de se diversifier un peu par la suite. Mais depuis quelques années, on a remarqué qu'il y a eu une un attaque de, de forêt justement au niveau de notre canne. Et le problème pour nous, c'est qu'on a décelé une perte de rendement et une perte de richesse aussi à, à, en ramenant la canne à l'usine. Par la suite, ce qu'on a fait, on a cherché avec le CIRAD et par l'intermédiaire de M. Tibère, justement, qu'on a décidé de mettre une plante naturelle, on va dire une plante miracle, sur l'exploitation, justement, pour protéger, pas pour éradiquer, mais pour limiter les attaques de foreurs sur, sur le, la canne. Et par la suite, on voit aujourd'hui euh, le, le miracle justement que ça a produit sur la canne. Moins d'attaque, plus de richesses et plus de rendement aussi. Étant donné que ce fourreur-là, justement, la canne dans ses nœuds, au moment qu'il pique la canne, il n'y a plus de croissance. La croissance est arrêtée carrément. Et donc pour nous, c'est une pièce aussi en quelque sorte. Mais voilà, je remercie justement le CIRAD d'avoir mis cette plante là à notre disposition, nous agriculteurs. Mais ce que je fais aussi, j'insiste là-dessus aussi, pour que les agriculteurs, ils mettent sur leurs exploitations ce type de plante-là, naturelle, justement, même s'il y a des certains agriculteurs qui traitent encore chimiquement parce qu'ils ne connaissent pas la, le vrai pouvoir de cette plante-là. Et moi, je les, je les conseille d'installer ça aux abords de leurs exploitations pour qu'ils puissent euh, voir réellement les effets que ça fait d'avoir une plante naturelle. On traite, on, deux fois par an, on la coupe pour un entretien. Et si on a des animaux, elle peut être utilisée aussi en tant que, euh, tant que fourrage pour les animaux, en passant dans le broyeur. Et il a la même nature, les éléments que, que la canne. Donc il n'y a pas de souci, tout le monde est gagnant. Quoi. Donc la canne à sucre, euh, elle est attaquée par un papillon de nuit qui va pondre ses œufs euh, sur les plantes et, et les larves euh, vont manger et tuer la canne. Eh bien, euh, nous avons découvert de manière complètement fortuite, par hasard, euh, il y a une quinzaine d'années, une plante qui, plantée en bordure de, par de parcelles, a un effet tout à fait magique, un effet miraculeux. Juste la présence de cette plante suffit à protéger la canne à sucre du ravageur. Alors pourquoi Eh bien parce que cette plante piège, l'Erienthus, elle combine deux propriétés tout à fait remarquables. C'est une plante piège cul-de-sac. Plante piège, car quand l'insecte a le choix, il va préférer pondre ses œufs sur cette plante auxiliaire par rapport à la canne à sucre. Cul de sac, parce que les larves sur la plante piège vont mourir et ne vont pas être capables d'atteindre l'âge adulte. Donc C'est tout à fait remarquable parce que euh, cette plante se suffit à elle-même pour protéger la culture. Des essais euh, sur le terrain euh, ont montré qu'il y a une protection et une réduction des dégâts dus à ce ravageur sur la canne à sucre, de 50% jusqu'à 90% de réduction des dégâts et de protection de la canne à sucre. Donc c'est vraiment remarquable. Alors ça nous intéresse particulièrement parce qu'en agroécologie, une plante piège cul-de-sac, c'est un peu un graal. Mais on a très peu d'exemples connus de par le monde. Alors pourquoi ben, De manière assez intuitive, euh, d'un point de vue évolutif, eh ben, l'insecte n'a aucun intérêt à développer un comportement qui lui sera délétère. Donc, c'est probablement pourquoi il y a très peu d'exemples de par le monde. Euh, dans notre cas en particulier, on a voulu aller plus loin, même si le système est particulièrement simple, ben d'aller étudier quels sont les mécanismes qui met derrière ce choix de l'insecte. Euh, et, et en particulier, euh, comment l'insecte fait pour choisir et reconnaître les plantes sur lesquelles il pond. Donc, ces deux plantes, elles se ressemblent énormément quand l'insecte voit les deux plantes en face de lui nous-mêmes déjà on a du mal à les distinguer, mais l'insecte également a du mal à les distinguer. Et on a étudié également comment il, comment il les sent d'un point de vue olfactif, quelles sont les odeurs qu'il sent. Et pour ça on a étudié euh, les composés chimiques, les émissions volatiles de ces deux plantes, mais également la neurophysiologie de l'olfaction de l'insecte, comment lui-même les sent. Et euh, ben on, a, on, a, on a pu euh, démontrer qu'en fait il les sent de manière tout à fait similaire il a beaucoup de mal à les distinguer. Pour lui, ces deux, deux plantes sont remarquablement identiques. Il y a une vraie confusion. Ceci dit, nous avons également trouvé un composé et un seul qui est émis par la plante piège et qui n'est pas émis par la canne à sucre et qui semble être suffisant pour médier la préférence de l'insecte pour la plante piège. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant ce mécanisme Eh bien parce que la question qui se pose, c'est est-ce que dans l'avenir, l'insecte sera capable de développer une résistance et pour développer une résistance, eh bien, il doit euh, avoir des mutations qui diminuent son attraction pour la plante piège. Eh bien, il y a un tel niveau de confusion que la plupart des mutations qui diminueraient son attraction pour la plante piège diminueraient également son attraction pour la canne à sucre. Donc, ce donc serait in fine délétère pour l'insecte. En conclusion, même si c'est possible qu'une résistance apparaisse, eh bien, ça, nous a, ça nous semble assez peu probable en conséquence. Donc c'est une, une méthode qui est aujourd'hui en train de se développer à La Réunion. Il y a plusieurs centaines de producteurs de canne à sucre qui ont déjà adopté cette méthode et il y en a de plus en plus, notamment grâce à un travail remarquable de la Chambre d'agriculture qui va promouvoir cette méthode auprès des producteurs de canne à sucre.